Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Mardi, le collectif d'auteurs Les Archivistes a publié un livre intitulé Les Instruments de la Reddition, retraçant l'histoire de plusieurs personnages clés durant la fin de la Seconde Guerre Tevarine en 2610. Seule la première partie est disponible à ce jour, la suite devrait arriver très prochainement. Les advocaties ne souhaitant pas distribuer de nouvelles licences de chasseurs de primes pour l'instant, la distribution des uniformes officiels a elle aussi été suspendue. Nous apprenons également que MISC aurait terminé la production des premiers modèles de ULC, Mais aucune date de livraison n'a été communiquée pour l'instant. Le calendrier administratif de l'Empire pour les 3e et 4e trimestres de cette année devrait bientôt être publié. Cela devrait permettre de rassurer les différents investisseurs qui sont impatients de connaître les plans de l'Empire pour le reste de l'année. Jeudi, le célèbre styliste Ali a présenté sa nouvelle collection d'uniformes pour l'entreprise Chrysander Industries. Il a choisi une approche néo-rétro mêlant le style terrien des années 1950 à un style plus moderne. Nous devrions voir les employés de Chrysander Industries porter ces nouveaux atours en milieu d'année. Vendredi, l'amiral Sean Tracy, responsable des avancées technologiques et de l'armement de l'Empire, est venu parler du tout nouveau simulateur de combat destiné aux Marines. Ce simulateur sera accessible via l'Electronic Access et si les ingénieurs ne rencontrent aucune difficulté, il devrait être opérationnel pour le mois de mars. Pour finir des informations de la semaine, l'entreprise Escar lance une toute nouvelle ligne de vêtements d'hiver permettant de réchauffer les futurs touristes de Microtech. Ces vestes seront disponibles gratuitement grâce au programme d'abonnement de Robert Space Industries. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Galactic News. Bisous des étoiles